Le jazz trad c'est la grande tradition des, des standards en fait, de jazz, euh, des morceaux euh, qui étaient des morceaux de variété à l'époque, euh, que les, les jazzmen se sont appropriés en fait, pour, euh, pour, euh, comme terrain de jeu pour improviser en fait et, euh, et en faire quelque chose d'original et personnel. Et en fait, on parle de trad parce que parce que c'est une école le trad, parce que c'est. Euh, c'est, euh, tu dois passer par là entre guillemets pour apprendre l'improvisation, les codes d'improvisation et, euh, et puis surtout le swing parce que le swing, ce qui détermine le trad pour moi c'est ce drive de cymbale euh, qui, est, euh, qui est assez révélateur de, du style euh, bah, du style swing en fait euh, que ce soit hard bop, bebop euh, New Orleans éventuellement aussi euh, avec beaucoup de de roulement de, de caisse claire avec un son assez, euh, assez, assez crade tu vois assez sale le jazz ça vient pas de ça vient pas des, des villas propres ça vient des, des maisons closes. les premiers les premiers jazzmen c'était des mecs euh, issus euh, issus de, de ces milieux là tu vois donc euh, ça jouait euh, ça jouait euh, sévère ça jouait euh, sombre ça jouait euh, sale euh, au niveau du son au niveau de l'esprit au niveau de il y avait des joutes entre les saxophonistes, tout ça, c'était des, des bad boys quand même. Hein, donc, euh, donc le côté trad, c'est ça. Et, et euh, à mon sens, si tu veux jouer du jazz, tu dois d'abord prendre conscience de tout ça, travailler ça, surtout beaucoup écouter ça. Le plus important, c'est d'avoir des références, le plus de références possible. Quand on parle d'un batteur... Il faut, il faut que tu saches de qui on parle et puis que tu sois capable de dire ⁇ Ah ouais, je vais faire plus un drive à la Jack de ou un drive à la André Checarelli que, que, je ne sais pas, tu vois, que Bill Hart. ⁇ voilà. Donc ça, c'est une histoire de, de, de, de, de référence en fait, d'écoute. Voilà, le trait, ça vient de... Pour moi, ça vient de là. Voilà. Alors, je pense que je pense que tout le monde n'écoute pas du jazz. Je pense que le jazz, bientôt, ce sera plus du jazz, mais pour euh, de bonnes raisons. D'ailleurs, c'est déjà presque le cas. C'est-à-dire que maintenant, on s'ouvre on on à, à ce qu'on appelle l'improvisation, et pas forcément au jazz. Il y a des grands batteurs, moi, que j'apprécie beaucoup. Euh, je suis un fan euh, de la première heure de Manu Katché, par exemple, qui est pour moi une très fine lame de, de la batterie. Et Manu Katché, lui, il parle d'improvisation. De, de, il ne parle pas forcément de jazz, il parle de musique improvisée dans laquelle on peut partager, dans laquelle on peut mélanger. Moi j'adore la pop, j'adore Sting, j'adore Peter Gabriel, j'adore des gens comme ça. Et, et pour moi c'est important que tout ça, ça, ça se ressente dans ma musique et, euh, et je ne suis pas attaché euh, uniquement au côté traditionnel du jazz. Et euh, d'autre part, je pense que ce qui est vraiment intéressant aussi dans le jazz et dans ce côté euh, de musique improvisée, c'est qu'on a vraiment ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce mélange, ce mix entre euh, l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc si tu veux, les batteurs d'aujourd'hui en jazz euh, ont cette, euh, cette capacité à, à s'être approprié complètement l'héritage de de gens comme, euh, comme Tony Williams, comme euh, Elvin Jones, euh, comme Art Blackie par exemple, euh, et euh, qui sont capables de jouer aujourd'hui euh, avec tout ce côté moderne, avec ce son moderne, euh, avec ce jeu euh, très ouvert et euh, en respectant tous ces codes malgré tout. Euh, je pense par exemple à Brian Blade ou, ou Bill Stewart ou Eric Harland, euh, des gens comme ça, c'est des gens extraordinaires, euh, voilà, qui sont pour moi vraiment le mix de tout ça. Donc je pense que le jazz va s'ouvrir de plus en plus à quelque chose d'accès sur le, le, sur le mélange de ces styles et pas forcément, fondamentalement, rester dans quelque chose de très traditionnel, de très codifié, de parfois trop codifié à mon sens. Voilà. Pour moi, le jazz, c'est une musique live. Et pour moi, le meilleur moyen d'écouter du jazz, c'est d'aller dans les clubs l'écouter. Alors après, tu peux acheter le disque ou tu peux acheter... Euh, un mp3 de, en, formule, en format mp3 d'un de, de, artiste et euh, j'encourage les gens à le faire moi je le fais tu vois quand j'aime bien un artiste mais je pense que si tu veux comme tout est axé sur l'instant sur l'improvisation sur le, sur le meilleur pour moi le meilleur moyen d'écouter du jazz c'est d'aller l'écouter en vrai en live dans les clubs et ça va peut-être pas euh, faire vivre l'industrie du disque mais ça va faire vivre les artistes et les lieux aussi euh, parce qu'on manque de, de lieux, on, on, a, on a peu de lieux dynamiques. Euh, on a des festivals l'été de jazz, mais, mais les lieux, c'est de plus en plus rare, des lieux dynamiques où tu peux encore écouter de la bonne musique, sauf dans les capitales, mais euh, malheureusement ailleurs c'est un peu compliqué, donc, euh, donc moi j'encourage vivement les gens à, à se déplacer et, et à aller écouter ça comme ça, vraiment avec euh, de la manière la plus traditionnelle qui soit en live en fait. Parce que le son de cymbale, l'expression le, le, du mec, le son de sa grosse caisse, l'impact, ça c'est un truc que tu n'auras jamais sur un disque, que ce soit en vinyle ou, ou en compact. Voilà.